Et salut tout le monde! On se retrouve donc aujourd'hui pour la partie 2 de Kitaria Fable, ce petit jeu, jeu kiwi-bonbon que j'adore. Donc on va continuer l'aventure. C'est parti! On a sauté un jour en fait, hein. bon, pas grave. Pour dormir ça nous fait passer à l'autre matinée. Mais d'un côté, bon, pas plus mal. Hein. Par contre, ça m'énerve qu'il ne sprinte pas ou oh, qu'il pas plus vite. Pardon, excusez-moi. Alors, où es-tu C'est le forgeron. Ici. Timmy. Marmon. Oh, bonjour, chers amis. Vous cherchez quelque chose Hein Vous n'êtes là... pas là pour faire des emplettes. Que puis-je faire pour vous, alors un objet mystérieux, dites-vous Montrez-moi ça. C'est vraiment à vous Comment avez-vous mis la main là-dessus Et vous ne savez pas ce que c'est J'aurais cru que des citadins seraient mieux informés que ça. Ceci très cher est un livre de sort. C'est interdit, vous savez. Vous avez sûrement déjà entendu parler des mages « Ce n'est pas qu'une simple rumeur, sinon pourquoi l'Empire aurait fait une loi ridicule dessus ?»« La simple possession d'un livre de sort est une infraction à la loi. Vous pourriez être accusé de trahison ?»« Ne vous en faites pas, je ne dirai rien. Vous pouvez toujours aller le signaler à vos supérieurs si vous le souhaitez. »« Mais je vous en prie, ne faites pas ça. J'ai connu un mage et il n'était pas maléfique du tout. Il a »« Il a protégé le village des monstres quand la ville a décidé d'abandonner la forteresse Rivero. » Alors je sais que la magie n'est pas à craindre, rien à voir avec ce qu'on vous dit à la capitale. Enfin, je ne devrais sûrement pas vous en dire plus. Je vous conseille de rentrer chez vous, lire le livre et voir si vous changez d'avis sur le sujet. Au moins, après, si vous décidez de faire arrêter le propriétaire de ce livre de sort, vous saurez précisément ce qu'il contient. Vous pourrez agir en connaissance de cause, pas juste pour obéir à une loi stupide. Quête accepter un livre de sort. Alors, bah, on va rentrer chez nous. Ici, il y a. Non. Elle ne nous met pas des poissons tous les matins. Hmm, dommage. Oui, non, c'est pas par là, chez moi. Alors j'aimerais bien qu'il sprintent un peu, honnêtement. Hein, mais trouver la touche c'est possible aussi donc on va examiner chez nous ce livre de magie je pense que je vais faire deux trois épisodes là dessus de découverte hein. je pense que ça peut être très sympa en tout cas moi j'aime beaucoup l'histoire est prenante vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires Voilà, on s'est assis tout seul, on étudie tout seul. Les graphismes sont trop mignons. Franchement, c'est mignon. Ok, alors il a lu le bouquin. Il se gratouille le menton. C'est dommage qu'on ne puisse pas les renommer aussi. Il faudrait pouvoir qu'on qu puisse changer le nom. Peut-être que ça sera possible dans le... As-tu fait le bon choix euh, Que ce sera possible dans la version du jeu en septembre hein. Désures-tu libérer le pouvoir qui sommeille en toi. Mon unique souhait, c'est de te protéger après tout. Un livre de sort. Technique magique débloquée. Technique obtenue, boule de feu. Ok. Donc comme ça, on va débloquer des compétences. On va débloquer énormément de choses au fur et à mesure. Je croyais que tu lisais le livre, mais tu dormais. Oh là là. Hein Tu as fait un rêve bizarre Libérer ton pouvoir Mais quel pouvoir Ça veut peut-être dire... Allons ah dehors, Nian. Qu'est-ce que, comptais... Qu que tu comptais détruire le plafond de la maison Ce ne serait pas très gentil avec ton grand-père, hein Alors, apprendre la magie. Appuyez sur LT pour jeter des boules de sort. Ça Donc, on a de la magie, on a du distance et on a du corps à corps. Waouh, Nyan, tu as utilisé de la magie. Est-ce que ça veut dire que ton, ton pain était... Ce sage casse-pied doit, doit savoir. Retournons le, le voir. Alors, on doit interroger le sage. Je crois que j'étais passé euh, par ici. Ouais, je crois que je peux récupérer là, en gros. Il tard de pouvoir faire des, des outils pour pouvoir casser ça. Je peux peut-être acheter une pioche et une hache. Pour l'instant, j'ai 600 pièces. Pourquoi pas Alors un, ça me rappelle plus je veux dire par rapport aux comparaisons qui sont faites hein, euh, de Stardew Valley de, de, de Animal Crossing euh, je trouve que le jeu qui, qui, qui est vraiment beaucoup plus proche d'Animal Crossing c'est Oco Life euh, mais par contre moi vraiment ça me fait penser à Secret of Mana hein. le jeu de ma jeunesse euh, qui a été remasterisé dans la suite, des Trial of Mana. Ça me fait beaucoup plus penser à, à Secret of Mana, Trial of Mana, que Animal Crossing, honnêtement. Peut-être par, par le côté un petit peu choupinou des, des personnages, mais je ne vois pas trop le rapport, honnêtement, à les fans de Animal Crossing à, me diront ça, mais euh, je pense que plutôt, on, euh, Animal Crossing, le jeu actuel sur lequel les joueurs sont, c'est Oco Life H O K ko euh, qui se rapproche énormément mais alors presque du copier-coller avec euh, Animal Crossing plutôt que celui-ci qui, qui se rapprocherait plus je dirais. Alors Stars du je n'en parle pas parce que c'est pas un jeu sur lequel pourtant, euh, il a un succès immense, mais ce n'est pas un jeu sur lequel j'ai accroché. Mais honnêtement, je trouve qu'il se rapproche plus de Secret of Mana. Si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est un jeu euh, à connaître et euh, qui a été remasterisé très récemment. Euh, C'était les premiers jeux qui sont sortis sur Nintendo. Alors, je me rappelle, j'étais jeune, j'y jouais dessus. J'ai passé des heures et des heures. Et ils ont fait le, le, la, la suite qui est Trial of Mana. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un oeil. Donc Secret of Mana, Trial of Mana, ça aussi c'est des jeux à connaître. Allez, on va parler à notre sage. Oh, c'est toi. Alors, tu as réussi. C'est vrai Je ne m'attendais pas à un tel résultat. Ce jeune approvisionneur vous a aidé, ça ne m'étonne pas. Mais ton courage m'impressionne. Tu ne comprends pas vraiment tout ce qui se passe, mais tu vas de l'avant malgré tout. Est-ce malin ou imprudent C'est difficile à dire. Bon, j'accepte de répondre à tes questions. Que veux-tu savoir À propos du livre. Les érudits de l'Académie royale ont étudié les reliques et utilisé leur pouvoir pour créer des livres de sort. Ils pensaient pouvoir utiliser le pouvoir qui rendait les monstres fous afin de les vaincre. Malheureusement, ils ont alors levé le voile sur un autre problème. Tout le monde ne pouvait pas devenir mage, à savoir quelqu'un capable de réciter ce qui est écrit dans les livres de sorts pour manier la magie. La magie a besoin d'un réceptacle suffisamment fort pour contrôler son pouvoir. Ton grand-père, Payne Thunderbone, était l'un des rares qui en était capable. C'est sûrement pour cela que toi aussi tu es capable d'utiliser la magie contenue dans ce livre. Le problème, c'est qu'il ne reste plus aucun autre mage de ce que j'en sais. Tu es sûrement au courant des lois anti-magie que l'Empire a imposées. L'utilisation de magie a été interdite, peu de temps après la défaite des monstres enragés à l'époque. Le temps manque, nous devons agir rapidement. Je ne vous fais toujours pas complètement confiance mais tu me sembles être la personne la plus à même d'accomplir cette tâche. Nous devons rassembler les reliques. Possèdes-tu le courage nécessaire pour mener cette quête à bien Pourquoi euh, moi La seule façon de mettre fin au fléau, c'est d'utiliser le pouvoir des reliques, comme ton grand-père l'a fait. Je ne suis pas mage, que cela me plaise ou non. Tout ce que je peux faire, c'est être ton allié, te guider et te permettre d'acquérir de nouveaux pouvoirs. Doutes-tu encore de toi Je vais le faire. Merci. Laisse-moi t'expliquer tout ce que tu vas devoir faire. Il nous faut récupérer les reliques anciennes. Par le passé, mes collègues les ont scellées au fond de plusieurs donjons. Pour éviter toute complication, les emplacements exacts de chaque relique ont été gardés secrets. Il y a un donjon près d'ici. Nous devrions commencer nos recherches là-bas. Mais avant de partir, Souvenez-vous bien, vous ne devez parler de tout cela à personne, pas même à vos supérieurs. Tout ce dont nous avons discuté ici doit rester entre nous. Ce sera dangereux pour vous deux, pour moi et pour le village entier, si, qui que ce soit de l'Empire, découvrez ce que nous faisons. Nous devons donc nous montrer prudents, la sécurité est notre plus grande priorité après tout. Nous ne voudrions surtout pas perdre notre seul espoir de restaurer la paix, n'est-ce pas Bonne chance. Trouver l'ancienne relique. Est-ce qu'on peut lui parler à nous J'ai un pressentiment de notre première rencontre. Peut-être ai-je senti le pouvoir qui dormait en toi. Non, je peux pas lui parler. Technique Alors, on a l'escrime, la magie... L'archerie. La magie de l'eau. Magie de terre. On l'a pas appris. C'est là non plus. Bon, euh, qu'est-ce qu'il aurait d'autre il me manque la clé ça y est je commence là aussi à essayer de piquer chez le voisin tout va bien il n'y a pas de clé bon. je suis déçue je ne peux pas lui euh, piquer quoi que ce soit Alors, par rapport à la map, je suis là et il faut que j'aille euh, bah, tout droit en fait en remontant sûrement. Il faut que je redescende et aller à gauche. <rire> ça doit être simple. Je pense que le donjon, honnêtement, il ne doit pas être si simple que ça. En remontant, ah, j'ai pas vu qu'elle est à côté. Hein. Oh, des peuples. On va essayer d'avancer. Je sais pas si c'est pas. Je fais bien de passer par le haut. Charbon? Je peux pas passer là. Donc, c'est par en bas en fait. Hein. Ouais, c'est vraiment, ça me fait penser à Secret of Mana. Je vais pas en démordre, mais c'est vraiment du Secret of Mana. pas je regardais sur la map ouais voilà c'est ici le donjon non tu m'auras pas Long, bon, là. Il y a beaucoup de vilains pas beaux là. là il y a le vilain pas beau qui veut me le... croquer. C'est un 2D, hein, j'arrive pas à voir euh, 8 donjons, ça embête un peu. de la rivière à la prairie patoune de l'est à la grotte de la rivière Je crois que là j'en parle champ de la rivière prairie village patoune entrée de la forêt champ de la rivière peut là Ouh, papa, il vient toi, je te connais pas. On m'a donné du miel. dommage que ce soit en 2D là euh, je vois pas bien quand j'attaque il y a du monde au balcon hein. parce qu'il ne laisse pas beaucoup de temps pour euh, regarder la map de la rivière mais non faut que je revienne là bas c'est un peu trop éloigné où il serait ce donjon alors on se retrouve là où il y a le gros quoi c'est le problème de ces gens de dés de qu'on voit on n'a pas tout on voit pas tout que ça se fait là oui je pense on a une copie là passant j'ai pris ma poule. Hop. On va rentrer dans le donjon. Donjon de la rivière, premier étage. J'ai entendu dire que les monstres dans ce donjon sont plus forts que ceux de dehors. Tu crois qu'on trouverait une relique ici Et si jamais on nous avait trompés et qu'on allait mourir en vain non, non, non, non, non, non, je ferai tout pour éviter ça. On doit survivre, Nayal, et montrer aux sages qu'on est capable de mener à bien notre devoir. Ok. Ok. C'est pas toi qui te bats, en fait, euh, Mini. Oui. Je peux plus sortir, non hein Je suis dans le donjon ils ont fermé magiquement derrière moi. Aïe Je ne suis pas assez croissante pour survivre ici, hein Beaucoup de buvettes. Une par une, chacun son tour. Toi, je vais me débarrasser de toi parce que je sens que. Alors, on récolte des ressources en même temps Je peux passer là Non Bah ben alors Je dois aller On peut-être manger croissant pas tout éliminé il y avait une petite chauve souris cachée par là ironique, hein? Ah, je peux le casser ça dessous trois pommes est ce que je peux les mettre dans mes euh... Est-ce que je peux mettre ça dans mon, dans, dans mon inventaire hein? euh, Les pommes, dans mes raccourcis. Ça me redonne quoi Du lierre assez solide pour être utilisé comme une corde. Ah, une pomme, on bah, va bah, la mettre... Euh, la mettre... Grec euh, Est-ce que j'ai d'autre vengeresse euh, Utilisé pour créer des sphères élémentaires. Charbon des jetons d'or. Euh, L'aile d'une chauve-souris d'hiver à euh, Béole. Il all... n'y a rien qui me donne de la vie, à part peut-être... Ouais, ça. Ici. Et le lait. Ah, ça me redonne de, de la vie aussi. On va le mettre. Et tout utilisé hein, tout ce que j'avais en ma possession pour me redonner un tout petit peu de vie on est niveau 5 il pleut il fait nuit on a 620 d'argent ce qui est bien pas grand c'est qu'on nous met pas au climat c'est peut-être pas à tout prix s'arrêtera pour le donjon. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je me retrouve vraiment dans cet univers de Scratch of Mana. Euh, Je vous le répète, je vous le redis, mais vraiment, euh, je m'y retrouve. C'est déjà choses assez sympa. Euh, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Il y a pas mal de jeux comme ça, très kiwi, très mignon, qui ont l'air très cucu, mais en fait, ils ne sont pas du tout. On est au deuxième étage du donjon. chauve-souris c'est un chauve soyeux celui-ci voilà. on va éviter l'autre tu as qu'à à côté je voilà on va taper ici Alors, je pense qu'après on va pouvoir de toute façon crafter se faire des ateliers se faire des choses comme ça ça va pas... Ouh toi t'es... Es, es, es... Ah T'es gros Voilà Il est vachement... Il est vachement gros, euh... il tuer le gros trop fier Donc, faut qu'on trouve une relique peut-être alors qu'on mange hein parce que la vie Je croyais qu'il y avait quelque chose, mais non. On finira sur ce donjon, hein, la découverte. Mais je pense que ce sera un des jeux qui sera dans ma bibliothèque en septembre. Alors, voilà, ils m'ont enfermé derrière. Je n'aime pas être enfermé. Hein. Je en ne me laisse pas trop le choix. C'est vas-y, tu peux rentrer, mais vas-y, tu ressors pas. Alors. D'abord se débarrasser des petits avant de s'attaquer aux gros. Ah, il y en a deux, la vache. Je pense que c'est le gardien des reliques, champi. Trois champignons. On n'a pas perdu de vie jusque-là, mais ça ne saurait durer. Ah ouais! Là, là, là. Ah. La magie marche bien sur eux, en tout cas. libérer tout non tout si oui des champignons des sous. je sens que ça va pas sentir bon derrière ça là je hein. pas dire mais Je peux pas les prendre hein, ceux-là. Non. Est-ce que je peux passer là Oui. Non. Il me manquerait encore un petit truc à trouver ici. Voilà, bon, on l'a fait. Y aurait-il un survivant Ah bah ben, oui de mana. Bah là... Aïe Non, je pense que là, on a ouvert le donjon. Je pense que l'épisode va être un petit peu long, mais bon... Est-ce qu'on va avoir un boss hm. Je le crains. C'est plutôt calme par ici. Hmm, bizarre. Tu fais bien de le dire. Attends. Je sens une, prépa une, une présence. Prépare-toi. Euh. Quête acceptée vaincre le, vaincre le boss du donjon. Alors là, je vous rassure, je ne ça m'étonnerait beaucoup, mais beaucoup, que j'arrive à tuer ce méga-boss. Hein. Euh, quoi que... Mmh. Je ne vais pas beau que tu feu, ce couillon. Je n'ai pas beaucoup touché, hein. Mais non. quoi que c'est faisable on va dire ça on y croit yes vaincre le boss du donjon de la rivière va-t-on avoir accès à la relique Phew! Il était coriace. Je ne sais pas ce qu'il va être les autres, puisque c'est le premier du jeu. J'imagine que toutes les reliques ont un gardien de ce genre. Ça va promettre. On devra poser la question au sage. Pour le moment, allons chercher la relique et sortons vite signal. Allez, on va chercher notre relique. Clé de cuivre. Ok. Ok. Oh, C'est joli. trouver l'ancienne relique. Relique 1. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Euh, au niveau de mes quêtes. Alors, euh, aller à la grotte, tata, fais un rapport au sage Albi, il faut revenir à la maison. Est-ce que je vais pouvoir me téléporter euh, quelque part Il n'y a pas un truc de téléportation par là Ce serait si bien. Si, si. On va bah, aller au village, pas tout, non. Bah... Est-ce que ça me prend quelque chose J'ai pas vu si ça me prenait quelque chose pour la téléportation. J'ai pas vu s'il y a des, des, des, des petites pierres qui me permettent de me téléporter. Bon, on va repartir voir l'ours. On va lui rendre euh, la relique et on en restera là. J'ai du mal à décrocher du jeu. Il est tout choupi, choupi. j'adore, j'adore, j'adore. On va les éviter... Euh... Hop, hein. On va pas perdre de temps. Moi là. Ah ouais, là je peux pas y aller. Je sais plus où il est le sage en fait. Hein. J'ai zappé. Ma map. Ma map. Il faut je sais plus où est le. où est le. Faut que je prenne à gauche Non, non, c'est ça, il fallait que je remonte Entrée de la forêt Là, faut que je remonte Pourtant, c'est bien par là J'avais pas vu le coffre, là C'est bien par là, pourtant Ah oui, il est, il est, je crois, caché sur la droite Enfin, je suis plus sûre Voilà, il est là, j'étais là, hein, j'étais au bon endroit. Vous voyez que je retrouve un peu mes GPS par moment, ça m'arrive. Alors Alors, la relique est-elle bien à la grotte de la rivière Je dois bien admettre que vous m'impressionnez. Vous êtes vraiment revenu avec la relique. Nyanza, pour quelqu'un qui n'avait jamais utilisé de magie, tu t'en sors bien. J'imagine que cette famille... Elle m'a donné 500 pièces. Allez vous reposer maintenant. Je vous contacterai quand j'aurai de nouvelles informations sur les reliques. Si tu désires apprendre de nouveaux sorts, tu peux utiliser mon chaudron magique. Il fonctionne comme un livre de sorts. Maintenant, excuse-moi, mais je dois aller me renseigner sur les reliques. On peut utiliser le chaudron de Monsieur l'ours on va prendre nos Noël recettes. Je suis content que le sage est fini ait enfin reconnu nos capacités. Maintenant, il sait qu'on est juste de simples soldats. Par contre, je suis curieux que sur ce qui s'est passé entre les mages et l'Empire, Patois, Il y a l'air d'avoir des sacrées tensions. Ce serait cool de rencontrer un vrai mage. Bien sûr, quand ton paye il ne compte pas, comme il nous en a jamais parlé, n'a jamais fait de magie devant nous, on devrait peut-être poser la question au sage la prochaine fois. Je suis exténué par contre, toi aussi. On peut bien faire une petite pause, non Rentrons à la maison, reposons-nous. Je sens qu'on va bientôt être débordé, Autant qu'on soit en forme. Allez. Oh ben... Qu'est-ce qu'il y a, chef Il s'est passé quelque chose, Vous avez besoin d'aide Bonjour, jeune soldat. Vous allez bien non, en l'occurrence, je n'ai rien à vous demander, au contraire, je viens vous donner quelques conseils. Les zones autour du village sont remplies de monstres, comme vous le savez. Si vous avez besoin de provisions pour vous remettre en forme après un combat, vous pouvez en acheter à l'approvisionneur du village. Notre cuisinière, Madame Pomme, s'est préparée de délicieux plats si vous lui apportez de bons ingrédients. Et vous n'êtes pas obligé de vous contenter de les manger, vous pouvez aussi les vendre à la ferme pour vous faire un petit peu d'argent. « N'hésitez pas non plus à passer voir notre forgeron chéri, Shamrock. Il est passionné par son travail et adore, et adore aimer les aventuriers en leur forgeant de l'équipement. »« Oh super Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça, chef ?»« D'abord, allez voir Shamrock et demandez-lui quelques matériaux. Quels matériaux il faut Ensuite, lui faut Ensuite, trouvez-les et rapportez-lui. En général, la plupart des matériaux s'obtiennent en vainquant des monstres. » Si vous en avez trop, vous pouvez les mettre dans la boîte en vente. Je m'occuperai de la transaction et vous déposerez l'argent le matin. Mais pensez bien à visiter les magasins avant de vendre vos matériaux. Ce serait dommage de vendre des choses dont vous auriez eu besoin, pas vrai Merci du conseil, chef. C'est très gentil de votre part. Tu savais que ton grand-père était un fermier reconnu dans ce village C'est vrai, on ne savait pas. Oui, et il gérait bien sa ferme. Il a beaucoup inspiré Kiki. C'est la dernière fermière et vendeuse de graines du village. Vous devriez passer à la voir, elle sera ravie de vous expliquer comment fonctionne une ferme. Et qui sait, peut-être qu'elle vous aidera même à remettre votre ferme en état. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Désolée, c'était sans doute un peu long. J'espère que j'ai rien oublié. Reposez-vous bien, jeune soldat. En tout cas, moi j'aime beaucoup, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, moi j'adore, je suis fan, euh, je vous le dis, hein, Secret of Mana, Trial of Mana, c'est des jeux qui me rappellent ma jeunesse et franchement, c'est des jeux que j'adore, euh, mais voilà, j'ai un petit coup de cœur pour celui-ci aussi, euh, je vous ai fait plusieurs découvertes et en général les découvertes que je fais, c'est surtout des jeux qui me plaisent, hein. Je ne vais pas faire une, vous montrer des découvertes euh, sur des jeux qui ne me plaisent pas. Euh, tout simplement pour bourrer de vidéos, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Je vous laisse là-dessus. Je ferai donc un autre épisode. En tout cas, merci à vous. Je vous fais plein de bibi, plein de zouzous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre vos commentaires. J'attends vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous aimez bien Comment vous trouvez le jeu Alors, c'est sûr, c'est des graphiques un petit peu enfantins, mais c'est tellement kiwi, et de temps en temps, ça fait du bien, qu'on va pas s'en plaindre. Donc, en tout cas, je vous laisse là-dessus, et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye